Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Rouki et moi, on est ravis de vous retrouver pour ce première émission, cette première édition du virus de la prod. Alors, le virus de la prod, qu'est-ce que c'est ben, euh, Je crois qu'en temps de confinement, vous n'êtes pas sans savoir que le monde de l'audiovisuel, le monde de la culture, des médias tremble. c'est très complexe. Tout le monde marche sur des oeufs. L'école ISCPA et les étudiants master prod se sont dit que ça serait intéressant de poser la question, de rassembler... Euh, autour de professionnels, bah de pouvoir euh, raconter un petit peu ce qui se passe et puis surtout, surtout, voir quelles sont les pistes, les, les espoirs, les innovations parce que dans la contrainte naît la créativité. Donc avec moi aujourd'hui pour cette première édition, je suis accompagné de trois étudiants en Master 2, Jade, Juliette et Pierre-Jean qui vont me rejoindre sur cet écran. Et puis les voici, voici Jade et Pierre-Jean et Juliette qui ne va pas être loin, Bonsoir. je pense. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir Frédéric. Et bonsoir Juliette. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Euh, nous avons deux invités aujourd'hui pour inaugurer cette, cette séquence. Euh, Thierry Teboul, directeur général de l'AFDAS, et Mathieu Bail, euh, directeur des programmes externes de flux pour M6. Euh, bonjour à tous les deux. Bonjour Thierry, je suis ravi de vous retrouver. <rire> c'est une très bonne nouvelle parce que je ne vous cache pas que techniquement c'était un peu tendu. Euh, et puis bonjour Mathieu, bonsoir plutôt. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, est-ce que tout va bien de votre côté Moi je vous entends très bien. Moi c'est pas... pareil, je vous entends très bien, je vous vois bien, tout va bien. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là, c'est une première pour nous. Encore une fois, euh, situation exceptionnelle, caractère exceptionnel. Euh, on espère euh, avec vous pouvoir euh, envisager le meilleur malgré la situation. Avant de laisser la place à nos étudiants, je voulais juste d'abord en deux mots, Thierry Togoul, vous êtes directeur général de l'AFDAS. En deux mots, quelle est la mission de l'AFDAS la mission de l'AFDAS, c'est d'accompagner les entreprises du monde de la culture, des industries créatives et des industries récréatives dans leurs projets de formation. On va de l'ingénierie de programme jusqu'au jusqu financement de ces formations. Et question un peu délicate, mais néanmoins nécessaire, comment va l'AFDAS actuellement Comment ça se passe bah, Finalement, ça se passe pas si mal, c'est-à-dire que on, a, on se découvre une agilité qu'on ne soupçonnait pas, comme d'habitude. C'est-à-dire que face à, face aux difficultés, on a réussi à s'organiser. Aujourd'hui, on a un plan de continuité d'activité qui, je dirais, tourne à peu près. Merci. Mathieu, de votre côté, alors je ne vais pas présenter M6. En revanche, un directeur des programmes de flux externes, quelle est sa mission exactement Bon, sa mission, elle est, en fait, elle est assez simple. Nous, on est la porte d'entrée, si vous voulez. Enfin, moi, je représente la porte d'entrée à M6 de toutes les productions extérieures. Donc, en divertissement. Donc, si demain vous avez un projet de divertissement et que vous voulez le proposer à M6, et eh bien, je vous recevrai avec plaisir. C'est gentil Mathieu, je sais que vous avez déjà essuyé des plâtres avec plusieurs de nos étudiants. Euh, oh. en, en deux mots, pour certaines personnes qui nous suivent et qui peut-être seraient pas précis, qui ne connaîtraient pas bien précisément, qu'est-ce que c'est qu'un programme de flux en fait Un programme de flux, c'est un programme qui ne fait pas partie ni de l'information ni de la fiction. C'est vraiment le divertissement au sens large. Et c'est tout type de cases et tout type de formats, ça peut être des choses d'accès quotidien, ça peut être du prime time, ça peut être, ça peut être vraiment, vraiment beaucoup de choses, des séries, des unitaires, des formats courts, des formats longs. Ça marche, je vous remercie beaucoup, euh, bah, je vous propose de, de démarrer directement dans le vif du sujet, je vais passer la main à Jade qui euh, dans un premier temps voulait juste vous montrer un extrait de, de courte émission pour lancer et pour voir vos réactions, à vous Thierry, à vous Mathieu, Jade, je te cède la parole, c'est à toi. Merci Frédéric. Euh, du coup, on va introduire euh, cette conférence par un extrait euh, donc, euh, qui, euh, qui montre un petit peu l'innovation et comment a su s'adapter M6. Parce qu'ils ont euh, mis en place une émission euh, qui, est, qui est présentée par Cyril Lignac, donc, qui a lieu à 18h45 tous les jours. Euh, et c'est un succès incroyable. Euh, c'est une émission qui pourtant euh, est faite avec des moyens, avec très peu de moyens, une caméra, un cadreur. Dans la cuisine de Cyril Lignac et qui rassemble euh, 2,5 millions de téléspectateurs chaque soir, donc c'est le meilleur score pour cette case euh, pour M6 depuis 2012. Donc euh, Juliette, par la suite, va un peu introduire la, la manière dont les Français consomment la télévision euh, actuelle, enfin, avant le confinement, comment comment étaient consommés les programmes. Mais juste rapidement, est-ce que vous pourriez nous dire euh, qu'est-ce que ça dit de la consommation des Français, qu'est-ce que ça dit de leur manière euh, de ce qu'ils veulent, en fait, à la télé, et pourquoi ce succès, ce succès incroyable avec Cyril Lignac Ça fait beaucoup de questions, mais le succès, le succès il a quelque chose d'extrêmement mécanique, il faut, faut raison garder. Aujourd'hui, à cause du confinement, grâce au confinement, ça dépend de quel côté on se place, il y a beaucoup plus de monde qui regarde la télévision que d'ordinaire. Donc, forcément, mécaniquement, les audiences sont gonflées sur à peu près tous les programmes, pas que sur tout son cuisine, même si ce programme marche en effet très bien. Donc, voilà, mécaniquement, en ce moment, on affiche des audiences extrêmement élevées euh, et surtout, des programme inédit, j'y reviendrai plus tard, mais il ne suffit pas juste de rediffuser des choses en ce moment pour faire de l'audience. Les gens attendent malgré tout des programmes inédits. Donc, ça, c'est une des premières raisons du succès. Et deuxièmement, je pense que, on pourrait débattre longtemps, je pense que ce programme, il a quelque chose d'assez génial, c'est qu'il se connecte vraiment euh, au quotidien des gens euh, ils leur parlent de leur situation quotidienne, qui est une situation totalement atypique, hein, personne n'avait jamais vécu ça, en tout cas de notre génération. Euh, voilà, On se retrouve enfermé chez soi, on tourne un peu en rond, on ne sait pas trop quoi faire. Bon, ben, tout d'un coup, on voit quelqu'un qu'on connaît, un visage de, de, de, de la télévision, Cyril Lignac, qui finalement, comme nous, euh, est chez lui, il est vraiment dans sa cuisine, euh, et puis il fait à manger, sauf qu'il partage un peu son savoir-faire avec les gens. Et je pense que c'est une, une des raisons du succès du programme. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de simple. Hier, nous étions tous en direct suis... sur M6 pour ouais. cuisiner tous ensemble. J'ai reçu plein de messages d'encouragement. Merci beaucoup. Eh bien, c'est chose faite. On va recommencer en direct de cette cuisine et puis de chez vous, tous les jours à 18h45 à partir de mardi en direct sur M6. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas s'amuser. Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac, demain à 18h45 sur M6. Ouais, voilà, ça illustre un petit peu euh, le côté euh, fait main, fait maison de, de, du studio de Cyril Lignac et de sa cuisine, en fait, la mise en scène de sa cuisine. Est-ce que Thierry euh, voulait réagir aussi sur, sur le succès de cette émission et euh, comment vous voyez les choses dans l'air du temps euh, ah. cette émission. Je trouve que Finalement, euh, les émissions de partage, les émissions euh, qui tendent à réhabiliter le faire, euh, sont bien dans l'air du temps de ce confinement. Et je trouve que finalement, on peut trouver presque une résonance à cette émission de divertissement, euh, avec les émissions dites éducatives qu'on qu trouve dans, sur d'autres chaînes. Quoi. On, est, on est dans le pratico-pratique, le pragmatique, et parce que on est, on, on, on, quand on n'est plus dans le travail, on ne sait peut-être plus comment s'occuper. Euh, ben là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous reguide vers le faire. Et ça, je trouve ça très intéressant comme, comme succès. Au-delà du fait que c'est sûrement très bien fait. Parce mm -hmm. que euh, finalement, euh, moi, moi, je vois plein d'émissions à la télévision en ce moment de flux euh, qui sont parfois pas toujours des réussites. Ce qui là de la marche, c'est qu'elle doit être quand même assez bien faite. Mm -hmm. Et euh, ce qui est important à souligner aussi, c'est le côté euh, fédérateur finalement aussi de cette émission parce qu'elle permet, euh, on voit beaucoup de, de réactions de, de gens sur les réseaux sociaux qui font ça en famille en fait. Euh, donc, ça réunit un peu les, les gens au sein de leur foyer. Mmh. Ouais. Qui sont forcément réunis euh, physiquement, mais voilà, qui, qui créent ensemble et qui, qui ont des activités. Et justement, je vais laisser la parole à Juliette, qui va un petit peu introduire euh, sur la manière dont les, dont les Français consommaient en fait la télévision et euh, l'évolution assez rapide euh, qu'elle a, qu a, qu a vécue euh, ces dernières années. Donc euh, Juliette, euh, si tu veux t'endroiter, euh, voilà. Vous m'entendez Oui. Ah super, j'avais un petit, un léger décalage, ça doit être dû à ma connexion. Euh, oui, alors pour rebondir sur ce que disait ma camarade, euh, en fait on a, on a observé beaucoup de changements, là dans la consommation, surtout bah, régulière de la télévision. Euh, on a pu voir que les Français ont passé euh, 4h30 à 5h chaque jour devant leur téléviseur, donc ça fait quand même euh, un chiffre qui est qui est assez énorme, euh, et puis surtout 1h24 de plus par rapport à la même période l'an dernier. Donc euh, l'information clé de cette observation, ça a été vraiment euh, une tranche d'âge particulière, les 15-24 ans, qu pensait, euh, vraiment, euh, qui a été vraiment connu pour bouder la télévision, et euh, là ils sont passés la semaine dernière 1h50 quasiment devant la télévision, et c'est surtout 1h de plus qu'à la même période l'an passé. Donc euh, voilà, selon vous... À quoi peuvent être dus ces changements Est-ce que justement, est, euh, cette adaptation des programmes, euh, ce rapport, euh, du coup, peut-être plus familial, euh, enfin voilà, de, à votre avis, euh, d'où peuvent venir ces changements de consommation de la, de la télévision Moi, je me hasarderais à, à une réponse. Évidemment, elle n'est pas forcément exhaustive et définitive, mais je pense que le fait d'être réunis sous le même toit redonne à la télévision euh, une place centrale dans la famille. C'est finalement. Euh, Jusqu'à maintenant, la consommation était extrêmement éclatée, notamment sur les 15-24, comme vous le dites très bien, qui sont les gros consommateurs de plateformes aujourd'hui, de VOD, etc. Il se trouve que là, quand tout le monde vit sous le même toit, ben, on essaie de partager le moment, je dirais, de, de divertissement, on essaie de partager tous ensemble, et donc on se remet à regarder la télévision un petit peu euh, ensemble. Aussi sur les plateformes d'ailleurs, il hein, n'y a pas que sur la télé que, que, que ça se passe. Après… Euh, ce qui est sûr, il y a un diagnostic qu'on fait, c'est un peu ce que vous sous-entendez, c'est que les programmes qu'on appelle écoute conjointe en télé, c'est-à-dire qui ont précisément vocation à rassembler les gens de la famille, sont extrêmement performants en ce moment. Enfin, il y a l'information d'un côté, les gens ont envie de s'informer, et les gens ont envie de se divertir, mais tous ensemble. Donc, euh, voilà, dès qu'un programme coche un peu cette case familiale et rassembleuse, il, il fonctionne assez bien en ce moment. Thierry, vous voulez rebondir euh, sur ce qu'a dit Mathieu éventuellement Oui, je trouve que le, le caractère, euh, le, le côté véhicule social de la télévision là devient très intéressant. Euh, en fait, il se double en plus d'une logique interactive, hein, c'est-à-dire qu'on euh, est capable en miroir, euh, j'imagine, de faire ce que Cyril Lignac est en train de faire. Donc du coup… Euh, euh, ça, ça, ça, ça fait une drôle de boucle, il y a une boucle entre les gens qui sont devant la télé, il y a une boucle avec celui qui est dans la télé, et euh, ça, ça redonne euh, presque à la télé sa vraie nature de média, de flux, et plus seulement de stock. Il y a un vrai flux, je trouve. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et enfin, nous, euh, de notre côté, on s'était dit aussi que pour balayer en fait, toute cette consommation, on ne pouvait pas exclure les plateformes, et on a pu voir que les consommateurs en fait, de contenu très généraliste, ils n'ont pas pour autant déserté les plateformes. En fait. C'est-à-dire que cet engouement pour la télévision qui s'est développé n'a pas laissé de côté les plateformes. On a surtout un gros chiffre clé, c'est-à-dire que la dernière semaine de mars, on a pu voir que 5 millions de confinés étaient maintenant sur une plateforme contre 2,6 millions l'année dernière à la même période. Donc on voit quand même que Netflix continue encore à dominer ce marché mais que près en fait, d'un Français sur deux a eu accès en mars en fait, à un abonnement payant de vidéos à la demande. Donc comment est-ce qu'on pourrait interpréter ces données ben, C'est-à-dire que, comme vous expliquez très bien, la DEI a augmenté. C'est-à-dire que les gens regardent plus la télé qu'avant. Mais ils consomment, donc quand bien même avant peut-être qu'ils consommaient que des plateformes, maintenant ils consomment des plateformes et de la télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis consommateur des deux, il se trouve qu'avant j'avais un temps X pour regarder du média par jour, qui était d'une heure par exemple, donc, comme maintenant j'ai beaucoup plus de temps, je vais garder ce temps de consommation télé, mais je vais en plus consommer de la plateforme ou vice-versa. Donc grosso modo, tous les chiffres montent, la consommation globale monte si vous voulez sur la consommation. Et puis si la télé se réinvente, parce que c'est un peu ça finalement, on est en train de réinventer la télé de flux, c'est-à-dire que toutes les émissions qui dans le passé réunissaient effectivement les familles, euh, voilà, il n'y en avait plus beaucoup, et euh, il y en avait encore quelques-unes autour peut-être du jeu, du concept de jeu, euh, où on pouvait jouer ensemble, euh, là on peut cuisiner ensemble, on peut faire d'autres choses ensemble, et à mon avis c'est ça qui réinvente la télé de flux aujourd'hui. Ça n'empêche pas que le stock soit, con, soit consommé par ailleurs avec un autre usage, mais ce n'est pas de la télé, c'est de la plateforme. Et chacun retrouve son rôle, la télé redevient la télé, oui, bien sûr. et les plateformes redeviennent des plateformes. Euh, dans ce cadre-là. Ouais, là, euh, je laisse Pierre-Jean, euh, notre camarade, qui va en fait parler justement de cette répartition. Euh, entre les plateformes, entre les, le flux et le stock, et euh, qui, a, qui a fait vraiment une veille sur ce sujet et qui va pouvoir euh, vous poser des questions euh, sur ça. Merci beaucoup, en tout cas. Je voudrais rajouter quelque chose qui est, qui est très important dans le sens de, de ce que dit Thierry, c'est qu'en fait, en faisant du direct, aujourd'hui, paradoxalement, enfin, l'essence de la télévision, c'est le direct, c'est quelque chose qui a fait vraiment de la télévision un média à part. Et c'est quelque chose qui a progressivement, pas disparu, mais qui s'est vraiment amenusé en télé. Il y a de moins en moins de direct. Je parle hors info, hein, je parle vraiment en divertissement. Il se trouve que ce qui est très intéressant, c'est de voir que s'il y a bien un truc que les plateformes ne peuvent pas faire, c'est du direct. Ce n'est pas du tout leur job. Ils font, ils font du stock, ils ont des catalogues monstrueux, c'est fantastique, etc. Mais que finalement, quand la télé revient à une espèce de truc essentiel qui est de dire c'est ici, maintenant que ça se passe, ça crée tout de suite quelque chose d'événementiel et très intéressant pour les gens. Et du coup, en renouant avec le direct, chose qui fait peur un peu en télé parce qu'on maîtrise moins les choses, on les contrôle moins, finalement, on crée une espèce de, de, de flux très positif, d'informations authentiques, et de choses qui font que les gens adhèrent. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est un vieux procédé qui remet la télé vraiment sur le devant de la scène. Thierry, vous voyez les choses de la même manière Ah Je n'entends plus rien. Euh, que je vous propose, puisque là, je ne sais pas exactement si on... Voilà. Euh, est-ce que... Oui, Thierry. Oui. à fait. Bon, en attendant parce que ça l'air un peu, que... peu... est-ce que je vous propose... Une, une, une dramaturgie de la télévision qui est réhabille à travers euh, cette histoire-là. Euh, on était justement sur la question justement des, des, des programmes de flux. Euh, on va passer la parole à Pierre-Jean et à Jade qui voulaient justement vous faire réagir à, sur notre deuxième partie, sur euh, justement du programme de flux, si je ne me trompe pas, qui passe vers le stock. Euh, Pierre-Jean, Jade, je vous laisse la parole parce que ça nous intrigue beaucoup, cette question de, de, de flux qui passe vers du stock. Je vous laisse la parole, allez-y. Oui, merci. Jade, tu veux peut-être euh, commencer sur ça ah. Je n'entends rien. Voilà, on a remis mon micro. Euh, C'est intéressant ce que vous disiez, Mathieu, par rapport à, euh, au retour de la télévision et à son essence même, c'est-à-dire aussi... Euh, euh, de, de vivre les choses en direct euh, et de se réunir ensemble pour partager un moment. Donc, c'est vraiment euh, le, le point fort qui, euh, qui, est, qui est révélé pendant cette, euh, cette période. Euh, et aussi le fait de distinguer d'un côté les plateformes avec leur contenu euh, stock et de l'autre la télévision avec son contenu flux. Euh, seulement, on voit qu'il y, y a des exceptions à ça. C'est-à-dire, euh, par exemple sur M6, euh, M6 Replay a rediffusé euh, d'anciennes éditions de Pékin Express, ce qui a vraiment beaucoup marché. Il euh, y, y a eu un succès assez, assez important, parce que Pékin Express, c'est un, un, un programme qui fonctionne vraiment très bien sur M6, qui rassemble beaucoup. Euh, pendant trois ans ou quatre ans, je ne sais plus, euh, le Pékin Express n'a pas eu lieu. Et finalement, quand c'est revenu en 2018, On ça a été un succès, euh, Pékin. succès incroyable. Des quoi. candidats parmi les plus emblématiques de l'aventure. Et euh, ouais, voilà, je continue à parler dessus. Mais euh, et au même titre que que le sport, par exemple, euh, la télévision se remet à diffuser euh, du euh, d'anciens d'anciens euh, d'anciennes compétitions sportives. Et ça fonctionne également. Euh, donc voilà, donc il y a un peu cette euh, cette finalement cette porosité ou c'est euh, cette frontière qui se qui s'atténue entre le stock, le flux, euh, les plateformes, la télévision. Euh, je vais laisser euh, PG introduire, mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes à dire là-dessus et, et comment euh, finalement les schémas vont un peu se renouveler aussi. Oui, merci. C'est vrai qu'il y a une, une espèce d'éternelle opposition entre les programmes de flux et les programmes, pardon, les programmes de, de stock. On a remarqué que les plateformes diffusent de plus en plus de programmes de flux maintenant. Euh, et c'est vrai que depuis le début de ce confinement, les, les, les chaînes un peu euh, classiques se sont. Euh, un peu plus retourné vers des programmes de stock. On a vu, comme l'a dit Jade, qu'il y a eu des, des, des rediffusions de programmes sportifs, d'événements sportifs assez majeurs. On pense à différents matchs de foot, à quelques Tours de France qu'on nous a rappelés à l'écran. Euh, voilà. En fait, on a eu beaucoup de, de, de stratégies de, de ces, de ces chaînes-là. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce euh, que c'était des stratégies qui étaient, euh, on va dire, un peu préparées face à une telle situation euh, de la part de, de ces chaînes ou pas Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu. Il n'y a pas tant de différence entre des programmes de flux et les programmes de stock. Il y a une réalité économique de la télévision qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, en période de confinement, il n'y a quasiment plus d'annonceurs publicitaires qui financent du coup la télé, parce que je parle hors télévision publique qui est financée par l'État, les télévisions privées comme TF1 M6 notamment sont financées principalement par la publicité. Le premier effet du confinement pour un diffuseur privé, c'est qu'il n'y a plus d'investissement publicitaire ou très peu. Donc, qu'est-ce qu'il fait Vous avez moins d'argent. Quand vous avez moins d'argent, vous pouvez moins produire. Donc, de fait, vous rediffusez beaucoup ce que vous dites en programme de stock, vous remettez des sessions de Pékin, vous rediffusez pour l'équipe ou les machins des matchs emblématiques de l'équipe de France, vous faites beaucoup de rediffusion. Le premier travail des grilles, euh, en ce moment, côté TF1 et côté M6, c'est de faire des grilles à coût bas, parce que l'argent ne rentre pas, donc on ne peut pas dépenser. On ne peut pas tapisser la grille de programmes totalement inédits, etc. Ça serait trop cher. Mais ce n'est pas pessimiste, ce que je dis, c'est que du coup, des programmes comme Tous en cuisine ou d'autres, parce que d'autres arrivent, et aujourd'hui les producteurs ont pris le pli et nous proposent pas mal de choses, on se rend compte que s'il y a des programmes qui existent, qui peuvent exister dans des petites économies, eh ben, tout le monde est content parce que les producteurs continuent à travailler et nous, on continue à diffuser. Et en plus, le côté un peu confinement-like euh, qui fait que ça n'a forcément pas le même packaging que des programmes traditionnels, donne un côté très événementiel au truc. Donc, en fait, je dirais, c'est une équation vertueuse qui fait que ça marche. Alors, ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il y a eu des tentatives de programmes confinés qui n'ont pas forcément marché. Mais en tout cas, ça ouvre les portes à une forme de créativité des deux côtés. Mais est ce, que ce maintenant... ne sera pas... Pardon. Mais ce ne sera pas, ça sera pas forcément pérenne, du coup, parce que si, si on, on fonctionne sur cette, euh, cette tendance du côté confiné et tout ça, euh, ce pas des programmes qui… Parce que c'est étrange, voilà. parce que finalement, M6 a décidé que euh, Tous en Cuisine continuerait jusqu'à fin mai. donc euh... C'est exactement la question qu'on se pose, mais à laquelle on n'a pas la réponse. C'est oui. est-ce que ce qu'on expérimente un peu en période de confinement est pérenne On ne sait pas. La mmh. réalité, c'est qu'en télé aujourd'hui, vu le nombre de canaux, c'est très, très difficile d'imposer des nouvelles marques. Quand je dis de nouvelles marques, c'est des nouveaux programmes. Les nouveautés, c'est ça plus dur à installer. Il se trouve qu'on a une chance formidable, nous M6, c'est qu'on a, on a créé cette marque qui s'est imposée vite parce que c'est un succès populaire. Et on se dit ça serait trop dommage qu'elle s'arrête avec le confinement. Mmh. Peut-être qu'elle en a suffisamment dans le gilet pour continuer à exister. Les questions qu'on se pose en ce moment, c'est elle peut continuer, mais quand Combien de temps Sous quelle forme Est-ce qu'on la laisse telle qu'elle Est-ce qu'on modifie les choses Voilà toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais en effet, c'est le... la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si on va pouvoir pérenniser les expérimentations qu'on fait en période de confinement. En revanche, euh, enfin, pour aller dans ce sens, euh, on en parlait justement avec Thierry Teboul en préparant l'émission, je ne sais pas s'il si va pouvoir nous rejoindre, lui qui est très grand fan de sport disait bah, « tout à coup je redécouvre euh, des anciens matchs, je redécouvre euh, des, des, des passages du Tour de France, euh, on sait qu'il y a un fort attachement au, au, au aux émissions type Pékin Express, on sait que et voilà, ça, ça fonctionne très très bien. Est-ce que selon vous, il y a des possibilités justement de, de créer une nouvelle case euh, euh, ou est-ce qu'on comprend la réalité économique Est-ce que la pérennisation elle est envisageable sur certains ou est-ce que là, c'est uniquement dans la contrainte ah Non, non non, je pense que réellement, enfin, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, mais pérenniser des, des, des marques en, en l'état, je reprends l'exemple de Tous en cuisine d'une marque qui performe en ce moment, je vous le dis, on va la pérenniser, on va essayer de trouver la nouvelle forme, voilà comment, comment elle va pouvoir exister. Et puis, on verra si elle résiste ou si elle ne résiste pas. Et à ce moment-là, on fera autre chose. Mais euh, non, non, non, je pense que c'est vraiment un laboratoire en ce moment pour tester des nouvelles manières de produire. Parce que je vous fais le, le cercle complet, mais il y a un truc très intéressant dans ce qui se passe en ce moment pour les télévisions, c'est que les programmes qu'on met en antenne et qu'on fabrique en ce moment coûtent moins cher. Et donc, on est aussi en train d'explorer une nouvelle économie de production. Aujourd'hui, on peut faire des programmes qui font de l'audience, qui sont populaires, à moindre coût. Évidemment, on ne va pas tout descendre. Il y a des programmes, vous ne pouvez pas descendre. Quand vous faites « La France a un incroyable talent », vous avez un statut de programme, on ne peut pas le produire avec euh, des zooms et des machins. C'est-à-dire, si on veut être à la hauteur du spectacle, on est obligé d'avoir le dispositif plateau, assez coûteux, mais qui fait la qualité du spectacle. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des nouvelles formes et des nouvelles économies qui sont envisagées sur des... Sur, euh, voilà, sur des programmes à venir et qu'on qu espère mettre dans nos grilles dans, dans, dans, dans l'année qui suit. Pierre-Jean, je crois qu'il y avait une autre question, si je ne me trompe pas, concernant oui, la partie digitale. Euh, alors C'est vrai que la plupart des chaînes ont une offre digitale assez, assez conséquente. Il y a un travail surtout qui a été fait par M6 pour proposer une offre digitale assez monumentale, si je puis dire. Euh, en quoi le confinement a-t-il, on va dire, accentué ce mouvement de, de proposition d'offres digitales bah, Vous avez plus de gens qui regardent, donc euh, on va leur proposer plus de spectacles. Donc euh, aujourd'hui, en effet, c'est vrai, euh, je veux dire, de la même manière qu'on allait sur Netflix, sur la VOD, on peut aller sur Six Play pour revoir les anciennes saisons de Pékin, pour revoir du Top Chef, pour revoir de ce que vous voulez, des films, des séries. Donc en fait, aujourd'hui, tout est mis à disposition puisque les gens consomment du, du programme. Eh ben on leur met le maximum de programmes à disposition pour qu'il y en ait pour tous les goûts et pour que chacun puisse regarder ce qu'il a envie. Mmh. Euh, alors dans ce cas-là, est-ce qu'il est correct de dire que la plupart des émissions de flux se transforment en Moi, émissions de stock Moi je veux un candidat qui prenne des risques, qui est de l'audace. Oui, oui, oui, de fait, à part les émissions en direct qui ne se rediffusent pas, chaque émission de flux finit en émission de stock. Je veux dire, la preuve preuve en est, nous je le vois sur M6, notre grille... Il y a de multiples, à l'année, hors confinement, hein, il y a des multiples rediffusions de recherche appartement ou maison, de cauchemar en cuisine. Ces programmes-là sont vraiment des programmes multi-rediffusables. Mais mm -hmm. tout n'est pas rediffusable, je, je le redis. Euh, une saison de, de, même si on les met en accès euh, sur Sisplay, des saisons de Top Chef, des saisons de, de La France a un incroyable talent, c'est quand même des choses qui ont été largement consommées et qui ne sont pas tellement consommées en rediffusion. Bon, les gens ont vu la saison, les fans du programme n'ont pas forcément envie de revoir des saisons qu'ils avaient vues avant. Donc, tout ne se rediffuse pas. Enfin, tout n'est pas très consommé en rediffusion. D'accord. Euh, merci. Euh, je pense qu'on va repasser la parole à Jade, euh, qui voulait aborder avec vous les nouveaux formats, des nouveaux programmes, des nouvelles chaînes. Enfin, voilà, tout, tout ce qui a euh, évolué sérieusement depuis, euh, depuis ce confinement. Euh, Voici Juliette, mais nous attendions Jeanne. Euh, si Antoine qui est en régie peut, peut nous passer, euh, la voici. Jade, je te laisse la parole. Euh, oui. Donc là, on a fait un petit peu un constat de, de finalement comment les, comment les chaînes ont réussi à un peu adapter leur programme. On a vu que les JT avaient été rallongés, qu'on a fragmenté les émissions. Par exemple, The Voice a été fragmenté en quatre pour qu'on ait plus de stock. Euh, il y a aussi certaines chaînes de télé qui ont arrêté leur quotidienne pour pouvoir les reprendre après. Donc, il y a un vrai décalage des grilles, un vrai décalage des programmes. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, euh, les chaînes euh, ont essayé de, de créer, enfin, les chaînes, même je, je veux dire les institutions culturelles, parce que je vais parler un petit peu plus tard d'autres choses que les chaînes, mais ont essayé de, de créer, parce que ce que vous disiez, c'est que voilà, le confinement crée aussi une certaine forme de, de contrainte et euh, une, une réflexion nouvelle, et voilà, et, il laisse un peu la créativité euh, euh, faire son œuvre. Et donc, du coup, une euh, première partie qui est même très importante, c'est cette part qui a été donnée à l'éducation. Donc on a le, le grand retour de, de France 4, qui est une chaîne qui devait mourir à la fin, à la fin de l'année. Euh, finalement, là, tout le monde se dit mais en fait c'est une chaîne qui est, qui est géniale, on retrouve tout, tout l'intérêt de ces programmes, c'est une mission de service public, il faut qu'on la conserve, euh, donc parce que cette chaîne, pour rappeler, elle propose donc des, des, des cours au primaires, collèges et lycéens. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire en fait de, cette, de la chaîne de France 4 qu -ce qui, Comment, comment on, on en revient à, à faire revivre une chaîne qui devait finalement mourir En fait, je crois que France 4 fait quelque chose de euh, super, qui, pourrait, qui fonctionne aussi dans le programme de l'IGNAC dont on parlait, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du serviciel. C'est-à-dire que du coup, vous avez des gens chez eux, en ce moment, moi j'ai des enfants, eh ben, voilà, je participe à l'éducation de mes enfants à la place des maîtresses, où, euh, je dire, ça fait partie aussi de mon temps de journée qui est réparti, etc. Or, il se trouve que meubler la journée d'un enfant qui a entre 8 et 12 ans euh, sur 8 heures, c'est un boulot à plein temps, enfin à plein temps en tout cas, un boulot, et que quand vous, avez, quand vous avez des émissions un peu intelligentes d'éducation, ben c'est formidable. Vous faites d'une pierre deux coups. D'abord, vous, vous octroyez un petit peu de temps libre pour faire les choses que vous avez à faire et vous les mettez devant C'est pas sorcier ou devant les programmes de, de, de, de, de France 4 ou devant EGAL 6 ou des choses où on se dit, ben tiens, il va regarder la télé et une fois de plus intelligemment parce qu'il va apprendre des choses. Donc, je pense que, moi, je pense que ce que fait France 4, c'est parfaitement en phase avec le moment qu'on vit. C'est que justement, ils amènent un service dont les gens ont besoin au moment T, qui est le moment du confinement, et, euh, et tout le monde le consomme. À partir du moment où vous sortez du confinement, l'école fait aussi le boulot de la pédagogie et de l'éducation. Il y aura peut-être un petit peu moins d'audience sur France 4, malheureusement pour eux, mais je mmh. pense que ça, ça, ça sera comme ça. Je crois que cette dimension un peu servicielle, elle est super en télé. C'est que tout d'un coup, quand la télé tout d'un coup peut nous apprendre des choses, ou nous aider dans quelque chose, eh ben, mais je veux dire, tout le monde y va hein et euh, donc oui et aussi à ce l'initiative de Mediawan du groupe MediaOne euh, qui a fondé une chaîne euh, donc, qui s'appelle à la maison euh, donc il y a une chaîne qui est proposée sur, sur les canaux de toutes les personnes qui ont euh, euh, qui, qui sont chez Free, SFR ou, ou quoi que ce soit et donc cette, ce canal qui était récupéré euh, qui était à la base un canal de, de poker je crois quelque chose comme ça et euh, finalement qui regroupe tous les programmes de stock de euh, M6, TF1 euh, France 4, Gaumont euh, il y a la Fondation Jérôme pâté aussi, il y a Chef Club, il y a Brut, il y a UGC. En fait, tous des grands groupes qui, ont, euh, qui sont solidarisés, qui finalement, de manière un peu philanthropique, comme le dit euh, le dirigeant de Mediawan, ont décidé de se réunir pour euh, proposer des programmes et euh, voilà, faire, euh, euh, rendre, ce service, euh, rendre ce service aux Français. Comment on peut interpréter ça aussi Comment ça se fait que tous ces grands groupes qui sont finalement très, très concurrentiels, là, arrivent à se mettre tous d'accord pour, pour proposer ça Peut-être Thierry qu'on nous a, a, a, a perdu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez Je ne sais pas ce que vous. Oula. Oui. Euh... Je vous ah Oui, parce que j'entendais la, la musique, moi. Euh, non, euh, je ne sais pas ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, c'est vrai. Mais néanmoins, euh, ce que j'en pense, c'est qu'on parlait de la famille. Là, c'est drôle de se dire que euh, le confinement nous amène à revenir à la famille nucléaire et que. Euh, il faut une télé pour chaque âge, il faut une télé pour chaque usage. Et je reviens sur la notion de serviciel, finalement, euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque chaîne, j'ai l'impression, est en train de retrouver son ADN. Et pour tout vous dire, pour revenir sur euh, une seconde sur euh, France 4 et, et les programmes éducatifs, je trouve que, euh, ben, en tant que contribuable, moi, je suis assez content de payer une redevance euh, pour un service public euh, qui, qui joue enfin son rôle. Euh, et, et ça, ça permet à chacun de retrouver sa vraie dimension. Finalement, euh, la petite chaîne qui monte ou qui montait euh, M6 retrouve, je trouve, une forme de vocation. Euh, je trouve que Canal a retrouvé euh, une forme d'esprit Canal et finalement, euh, les chaînes publiques ont retrouvé leur rôle. Mmh. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si la réforme de l'audiovisuel public est remise en cause aujourd'hui euh, parce que finalement, peut-être qu'elle avait perdu le fil de ce qu'elle faisait euh, et qu'elle a essayé de ressembler aux autres chaînes qui étaient là et que là chacun retourne dans une forme de, de, de caractérisation de ce qu'ils produisent et ça c'est quand, euh, quand même plutôt bon signe je trouve pour l'avenir euh, de la télé et pour l'avenir des productions euh, parce que finalement euh, pour caricaturer j'ai l'impression que les producteurs devraient assez facilement s'adresser maintenant à chacune des chaînes euh, parce qu'elles sont assez caractérisées alors qu'avant, euh, elle pouvait s'adresser à toutes, et finalement, euh, on avait perdu un petit peu l'ADN de ce que chacun était à même de, de publier. C'est un peu comme les maisons d'édition dans, dans, dans le livre. Euh, on ne va pas publier un auteur de chez Ganimard euh, euh, comme on va publier un auteur dans une autre maison d'édition. Bah là, c'est pareil. J'ai l'impression que chacun est en train de retrouver sa, sa fonction initiale. Son, son, son et son public, son... du coup. Hum, hum, hum. Et alors, le fait qu'elles se mettent ensemble, il devient moins compliqué pour répondre à votre question. Parce que si chacun a, a sa propriété, si chacun a sa, sa marque de fabrique, le fait de faire ensemble des choses devient moins moins moins problématique en termes de concurrence. Parce que finalement, euh, euh, ensemble, ils font des choses qui, qui deviennent complémentaires et plus concurrentielles. Mmh, qui ont du sens, qui ont du sens Ouais. Et je pense qu'à chaque heure de la journée, on pourrait avoir le média ou à chaque pièce de la maison, on pourrait avoir le, le, le média qui va bien. Mm -hmm. Et aujourd'hui, quand le vrai sujet du télétravail, c'est d'avoir quatre personnes qui font la même chose dans la même pièce, si dans chacune des pièces, il y a un service différent, pour revenir sur la logique servicielle, bah, ça devient chacun a sa raison d'être du coup. Mm -hmm. Chacun retrouvera son marché publicitaire, chacun retrouvera son marché éditorial, c'est peut-être une belle occasion de remettre euh, de l'ordre dans la maison. Mmh. Euh, Jade, on je crois pas que. On peut ranger vous... nos maisons, on range un peu nos télés, j'ai l'impression. Ouais. <rire> euh, Jade, il y a aussi euh, pas mal de, de nouvelles euh, d'innovations, en tout cas de, de, de, de nouvelles choses dont tu voulais parler, je crois, notamment euh, ce qui se passe du côté de, de la culture, du théâtre. Ouais. Donc, pour quitter un petit peu le, le domaine des, des chaînes, euh, on, on voulait louer aussi l'initiative de la Comédie française. Donc, euh, donc le spectacle vivant, qui est un secteur quand même euh, euh, très très violemment touché parce que, bah, voilà, on, plus de public, euh, donc plus de plus de spectacles, plus de théâtre, plus de concerts. Euh, on voit quand même des initiatives qui se créent, des concerts à la maison, ce genre de choses. Euh, et la Comédie Française a d'ailleurs euh, mis en place une chaîne, ils ont créé une chaîne YouTube, euh, où euh, à, je crois que c'est à partir de, de 17h, vous avez jusqu'à partir, oui, de 16h jusqu'à 16 jusqu jusqu la fin de la soirée, c'est ça, jusqu 16h jusqu'à la fin de la soirée, euh, bah, des, euh, des, des interviews, des intervenants, des, euh, des, euh, des, des, des comédiens, euh, des, des lectures, euh, et aussi euh, le, le soir, donc, sur France 5, des re retransmissions de, de spectacles, donc on on voit quand même que ce secteur-là essaye de se réinventer un petit peu et de se réapproprier un petit peu le marché du digital. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui sera pérenne Est-ce que là, c'est vraiment avec cette fenêtre un petit peu confinement, on profite de, de cette situation Ou alors, est-ce que, est que finalement, ils vont réussir aussi à s'adapter à, à la suite Est-ce qu'il y a des ouvertures, même peut-être avec la télévision, peut-être plus d'échanges, peut-être plus de collaborations je vais essayer de répondre, peut-être parce, oui. parce que, pour le coup, euh, c'est vraiment pleinement dans le champ de l'AFDAS, euh, le, le spectacle vivant. Euh, bon, D'abord, dans le spectacle vivant, il y a vivant. Donc euh, là, on est, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la compensation, mais qui n'est pas de l'ordre du remplacement. Mmh. Euh, à mon avis, dans, dans l'initiative de la comédie française, il faut y voir deux choses. Des choses une première qui est... Euh, une adaptation euh, singulière à une situation singulière. Typiquement, euh, rejouer des pièces, euh, les montrer, euh, c'est une chose qui euh, est dans de la compensation parce qu'on ne peut pas aller en voir en vrai. Mais normalement, le spectacle vivant euh, et son émotion, elle est, euh, elle est sur scène et elle est dans, dans la salle, elle n'est pas derrière une caméra. En revanche, ce que je trouve probablement innovant et assez pérenne, c'est tout ce qui entoure le spectacle vivant et sa fabrication, et notamment dans, dans, dans ce qu'on voit dans, dans, dans la chaîne de la comédie française, euh, des portraits d'acteurs, euh, des, des, des, des modes de fabrication propres à la comédie française, les coulisses de la comédie française aussi avec tous ces métiers qui sont derrière. Ça, en revanche, je pense que c'est une manière de promouvoir le spectacle vivant qui devient intéressante, mais ça ne peut, peut pas le remplacer. Mais ça Même peut attirer si moi, un, un public. Voilà, un nouveau public. Un nouveau public. Moi, je suis, euh, vous êtes beaucoup trop jeune, cher Jeanne. Moi, je suis un enfant de, au théâtre ce soir. <rire> euh, et, et je me souviens que le vendredi soir, on regardait Jacqueline Maillan euh, au théâtre ce soir qui, qui, qui nous initiait au spectacle vivant. Mais ça, ça avait une vocation, c'était de nous amener dans une salle de spectacle. Mmh, mais il y a encore euh, un peu un côté ce... euh, éducatif, euh, serviciel, ouais. où on apporte quelque chose pour essayer de raccrocher un, un public, euh, et de faire oui. naître de la curiosité et un intérêt. Ou patrimonial, patrimonial au sens où on a vécu quelque chose et on le revit une deuxième fois. Ça, c'est aussi mmh. un, une autre piste de travail très intéressante. Euh, je sais qu'il y a les, des pièces du français qui ont, qui ont été vraiment très marquantes. Et euh, moi, j'en ai revu une il n'y a pas très longtemps sur le site. Hein. Euh, voilà, ça a suscité chez moi... Euh, ça a réveillé ma mémoire euh, émotionnelle. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, voilà. Mais c'est un peu comme le Tour de France, quoi. quand je regarde le Tour de France euh, euh, des, des années 2000. Pour moi, c'est formidable de, de, de revoir ça. Pourtant, je connais le résultat, je connais toute l'histoire. Oui, c'est comme on, on en parlait ce matin. Finalement, on connaît, on connaît le dénouement, on connaît la fin, mais euh, on prend plaisir quand même à, à regarder l'histoire. La narration, c'est comme un film. C'est la fin, mais on apprécie ah bah, tout de euh, même puis, on a ouais. quand même une mémoire à nos âges un tout petit peu compliquée. Donc, euh, je... <rire> en préparant cette émission, euh, j'ai été surpris parce que j'avais une réunion et j'ai pu regarder qu'un bout d'une étape du Tour de France euh, de la fin des années 90. Et je ne me souvenais plus qui avait gagné. Je me suis surpris à aller sur Google pour essayer de, de me rappeler. Mais finalement, ça s'est finit comment, euh, ce, cette étape cycliste, parce que je ne m'en rappelais plus. Donc. Euh... Le fait de rejouer et, et comment le top devient du flux, parfois, c'est assez intéressant, ce qui est en train de se passer dans notre coup de tête. Mathieu, comment est-ce que vous regardez, vous, une initiative comme celle de la Comédie française qui crée, euh, qui crée une grille de programme, qui crée une ligne, enfin, la ligne éditoriale, elle est de fait. C'est quoi votre regard à vous sur cette initiative bah, je, trouve ça, enfin, je trouve ça dingue, je trouve ça génial. D'abord, je pense qu'il y a une opportunité. Il faut, faut bien se rendre compte que, il faut voir le côté positif du truc. Ce confinement, c'est une opportunité géniale. Et côté, moi, je dis producteur, diffuseur, mais finalement, c'est plus large que ça. Je pense qu'il y, y, y, y a plus de moyens pour exister en ce moment. Les choses se, se décloisonnent. Euh, voilà, Peut-être que moi, la comédie française, j'ai eu la chance d'y aller une ou deux fois en vrai. Mais finalement, un peu, je, je suis très peu leur actualité euh, via le digital ou autre. Il se trouve que là, quand on a accès à ce type de choses, je trouve qu'on redonne une espèce de, de, de souffle, on ramène un coup de projecteur sur quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment. Et je trouve que tout ça, ça fait connaître et ça fait circuler les, les, les idées, en vrai. Les, mmh. idées les, les arts. Et, les... et ça, c'est chouette. Mmh. C'est d'autant plus chouette que ça se... Ça se pardon, excuse-moi excuse Frédéric, mais c'est d'autant plus, plus chouette qu'il n'y a pas que la comédie française qui s'est mise sur ce terrain-là. la Colline, Le théâtre de la Colline le fait, le théâtre de l'Odéon le, le fait, et euh, moi, je trouve qu'il y, y a un élan incroyable et mmh. en plus, ça crée une espèce d'émulation, à mon avis, entre, entre les théâtres. Euh, voilà, je, je, je se, mettre en scène le patrimoine, sans jeu de mots, le spectacle vivant de cette manière-là, je pense qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu ce confinement, on n'aurait pas, pas été jusque-là, probablement. Euh, je sais que Pierre-Jean, en préparant cette émission, on a tourné dans tous les sens et on est arrivé à une question de conclusion, puisque là, l'émission commence à toucher à sa fin. Je savoir si Pierre-Jean pouvait réapparaître pour, pour aborder Dada. la question qui tue. Oui, alors euh, merci beaucoup. C'est vrai que euh, en, en préparant cette émission, on, on s'est rendu compte que le confinement avait euh, impacté pas mal nos vies mais on s'est aussi dit que malgré tout, il y avait quand même des, euh, des bons côtés. Et euh, moi, ce que, ce que j'aurais voulu savoir, c'est quelles étaient les leçons que les chaînes ou les diffuseurs pensaient pouvoir tirer de, de cette situation-là. C'est un peu, sans faire des trucs ésotériques, il y a deux choses. Il y a des données assez concrètes et, je dirais, euh, pragmatiques, qui sont qu'on se rend compte que... Euh, des deux côtés, une fois de plus, des deux côtés de la médaille, hein, de ceux qui fabriquent et de ceux qui, et de ceux qui diffusent, euh, on peut faire des choses avec moins d'argent et qu'on peut faire des choses aussi bien avec moins d'argent. Et ça stoppe un tout petit peu la surenchère. à euh, la télé, il y a beaucoup de négociations financières pour tout. Tout coûte de l'argent, tout coûte beaucoup d'argent. Et donc, des fois, c'est un peu tendu. Et on se rend compte, je reprends vraiment l'exemple, le programme de l'Iniac, c'est un programme dont on a eu l'idée, il s'est monté en une semaine, ce qui est juste qui n'arrive jamais en télévision, hein, les trucs prennent six mois, en une semaine, il y a eu une idée, une opportunité, on s'est dit, il faut y aller, oui, c'est possible, comment c'est possible Et le truc est sorti, je dirais, mais même euh, mal dégrossi. Euh, mais finalement, c'est aussi ça qui a fait la force du truc. C'est qu'il y avait aussi un lien très direct, très authentique aux choses. Ça ne sentait pas le truc surproduit, on n'avait pas l'impression qu'on pipotait les gens. Et je crois que s'il y a une leçon à retenir, nous diffuseurs, c'est qu'il ne faut jamais oublier, euh, un, la mission de la télévision qui est toujours d'être plus proche des gens et de ne pas s'en... C'est notre, notre mission. Et des fois, on l'oublie un peu. Hein. Chacun est dans sa bulle, on fabrique des jolis trucs et puis on les diffuse et puis on voit bien. Et deuxièmement, de toujours penser que finalement, ce contact, il est extrêmement simple à établir. Et que voilà, même dans des programmes plus ambitieux, garder cette énergie immédiate, cette spontanéité de se dire « Mais si c'est possible, mais ça paraît dingue. Comment là, en une semaine, on va sortir un truc en direct alors que chacun doit rester chez soi ?» En fait, c'est possible, ça s'est même fait assez simplement. En fait, je pense qu'il y a souvent des solutions simples pour des programmes simples et populaires. Merci. Eric, quel est votre regard Où est-ce que vous avez, -ce que vous pensez Ce qui est très difficile, est-ce qu'en l'état actuel des choses, on peut tirer quelques enseignements, quelques leçons, alors qu'on est un petit peu dans le brouillard quand même quoi Moi, je, dans, dans, dans la lignée de ce que dit Mathieu, je pense que ça va aussi changer le rapport à la formation et aux compétences dont on a besoin pour travailler. C'est-à-dire que dans des espèces de surenchères technologiques, à un moment donné, on a cru qu'il fallait avoir des niveaux de maîtrise invraisemblables pour fabriquer des choses. Et je pense qu'on va revenir un peu à l'essentiel, y compris en formation. Et moi, ce que j'ai remarqué quand même depuis, de mon point de vue, de celui de l'AVDAS depuis à peu près un mois, c'est une adaptation incroyable des programmes de formation et en même temps qu elles, qu elles, que les programmes changeaient, que les formats changeaient, notamment les formats à distance, évidemment, par définition, eh ben, on en changeait même les contenus et on les, on les épurait un tout petit peu pour retrouver l'essentiel. Le, et je, je, je, je pense que ça laissera des traces chez les producteurs, les diffuseurs, sur la demande de formation. Et j'invite vraiment les écoles la vôtre, et toutes les écoles, parce que nous, évidemment. on n'a pas de religion, hein, évidemment, euh, j'invite toutes les écoles euh, à se réinterroger sur de quoi ont besoin les entreprises pour produire une émission comme celle de, de, de compétences, pardon, de quelles compétences on a besoin pour produire une émission comme celle euh, avec Cyril Lignac. Sans doute d'un peu moins que tout l'argent qu'on peut dépenser en formation pour des choses très, très sophistiquées dont on ne se sert pas beaucoup. Ça fait. Vous ben Thierry, j'avais une, une dernière question, ah, simplement, Jean. pardon. Vous Thierry, en tant que consommateur du, du secteur culturel, euh, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir euh, toujours dans ce secteur là? Enfin, je veux dire, des choses qu'on aurait acquises pendant ce mois de confinement, que vous aimeriez voir euh, maintenues par la suite? Mais particulièrement ce que je disais tout à l'heure sur les ADN. Moi j'adore quand je suis sur une chaîne, ne pas me demander et appuyer sur ma télécommande pour savoir sur quelle chaîne je suis. Je trouve que depuis un certain temps, on avait un peu perdu le fil euh, finalement de qui faisait quoi et quelle était la politique éditoriale de chacun. Euh, moi, très honnêtement, j'ai l'impression que chacun retrouve euh, sa, sa, sa ligne de conduite et ça ouais. serait bien euh, qu'on puisse euh, se dire à chaque fois qu'on allume sa télé, tiens, je suis sur M6 ou tiens, je suis sur Canal ou sur TF1. Euh, voilà. Ok. Je suis navré, il va falloir qu'on rende l'antenne pour reprendre une expression consacrée. Le petit message qui est apparu de Emmanuel Carré, directeur de l'ISPA, nous rappelle que il faut libérer tout le monde. J'ai merci un immense merci à Thierry et Mathieu d'avoir joué le jeu pour cette première. Euh, ça n'a pas été sans quelques quelques sueurs froides mais c'est un réel bonheur de vous avoir c'est ça, ça, ça semble tellement simple avec vous en fait, c'est dingue. Euh, je vous remercie énormément. Merci à Jade, à Juliette, à Pierre-Jean de m'avoir invité sur ce projet depuis... Ouais, merci de, de votre 8, accueil. C'est un réel plaisir. Nous vous réinviterons, bien évidemment, avec plaisir. Et puis, ben voilà, je voulais juste remercier toute l'équipe de l'ISCPA, Emmanuel Carré de m'avoir fait confiance, tous les étudiants, tout le monde. Et puis, ben on se dit à très, très vite. Et puis, en espérant, bon confinement. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite. Merci, ciao. Au revoir. Salut. Salut, salut.